Bonjour, aujourd'hui nous allons voir une vidéo quick tip pour monitorer un failover d'une connexion internet. Donc euh, souvent nous vendons ce service à nos clients, le fait d'avoir une connexion de secours. Euh, par contre, quoi de plus bête d'avoir euh, l'une de ces deux connexions qui euh, ne fonctionne plus sans s'en être aperçu D'où le but de cette vidéo Quick Tip euh, pour éviter ce genre de désagrément. Donc, ce que nous allons faire, c'est euh, bien sûr prendre un serveur avec un uptime maximum pour ensuite envoyer deux requêtes ping sur les deux connexions qui doivent être tout le temps up pour assurer ce failover. Donc, nous allons procéder dans DatoRMM nous allons euh, nous diriger vers une machine qui est un serveur avec un uptime euh, donc au euh, maximum. Euh, ensuite je vais créer mon moniteur, je vais sélectionner donc un moniteur de type ping, je vais rentrer donc mon adresse IP que je dois surveiller, donc je rentre une IP au hasard, euh, j'envoie un paquet ça suffira, intervalle de vérification toutes les deux minutes, m'alerter si l'hôte est inaccessible ou quatre minutes, si j'ai commencé à avoir 10% des paquets de perdus, et je vais déclarer là euh, cette euh, alerte en priorité élevée. Euh, on peut faire de l'autorésolution après une minute, en réponse, nous avons toujours ces mêmes choix comme sur tous les autres moniteurs. Donc, Je peux exécuter un composant. Donc, Dans ce cas, nous ne pourrons rien faire pour ce type de moniteur. Le choix d'envoyer en, un email, Donc, si vous souhaitez être alerté, hein, euh, en plus du ticket qu'on va créer ensuite. Et là, cette option de créer son ticket dans le PSA. C'est tout ce que nous avons à faire pour l'instant. On crée son moniteur, on le valide. Et donc, nous avons... Notre première, notre première adresse IP. Il ne reste plus qu'à rentrer la deuxième. Donc là, hop, je ne sais pas quelle est la deuxième adresse. On va prendre ça. Tac. Voilà. J'envoie un paquet. Deux minutes. Tac. Quatre. C'est plus de 10%. Hop. Élevé. Je crée un ticket dans mon PSA. Ensuite, je valide mon moniteur. Voilà, donc la mise en place du monitoring, du failover, euh, est OK une fois qu'on a créé ces deux euh, monitor ping qu'on retrouve ici. Tac et tac. Donc si ça, vient, euh, si ça vient nous alerter, bien sûr, euh, se prévoir des, euh, des dashboards pour pouvoir les visualiser et on aura bien sûr euh, les tickets qui seront créés dans le PSA et qui arriveront certainement dans la file dispatch pour être traités. Voilà pour ce quick tip, je vous dis à une prochaine vidéo, bonne journée, au revoir.